Bonjour, bonjour. <laughs> <laughs> Salut à tous la confrérie, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et zébardi, une vidéo épique Zébardi beaucoup d'amusement, zébardi On va pas refaire le topo à chaque vidéo, hein, <rire> Pour, Pour ceux qui auraient pas, pas encore compris ces vidéos ASMR euh, sur Assassin's Creed... Et du coup pas, on se retrouve... Non, dans cette... non, non, mais ah. non, non... Et n'oubliez pas de vous, vous abonner, et de liker cette vidéo et de la commenter aussi ah, Ok ta mère c'est bon c'était assez faire. je disais que cette vidéo sera une mission coop INFILTRATION Eh <rire> hey, euh, j'attends là, arrête de marcher gros Viens là Viens là Viens là Viens là Qu'est-ce que tu veux Ok d'accord, c'est -ce bon t'en as une plus grosse, ça <rire> va c'est bon <rire> Allez lance cette mission. Ah mais vraiment <rire> Oh les pauvres chiens battus Un peu Il peu ressemble chiant. à une... Il a une tête de gland un peu de série messieurs. D'accord. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Ah j'avais le bon brutal en plus. Ouais. <rire> en fermant les yeux, t'as l'impression que c'est une gorge profonde. Oh <rire> <rire> Jacques. Il va mettre un micro dans la bouche comme ça. <rire> oh la vache. Le gars, il s'appelle oh. a pas d'âme. <rire> LOL En plus, il est même pas roux il est blond. Il est blond vénitien. Il n'est même est pas de garde. Oh. <rire> Il appelle juste pour. Vous. <rire> chauve! Jacques Chauve! <rire> ja <rire> Jacques sans cheveux! Je commence à manquer de. <rire> d'alternatives! Les assassins ont tenté de tuer Chauve! Okay, Blond vais... Vénitien s'est enfui! <rire> Veuillez le rattraper! Bon, infiltration... attendez, infiltration s'il vous plaît Qui c'est qui vient avec moi Moi je vais à droite Euh, le vert c'est qui Moi je suis en jaune Qui c'est de lancer un pétard là, ou une bombe fumigène ou... Moi je suis en jaune Je pense que c'est vrai T'es en jaune Bah je vais venir avec toi, ouais, vas-y On va faire les choses sérieusement on va faire les choses bien Bah vas-y, je viens avec vous Non, pas du tout Reste où t'es... Tu sais qui vient avec moi là... Là où il y a Max, on sait que ça va... C'est ça Oh, c'est qui qui vient de se montrer la gueule comme une grosse merde C'est moi <rire> vous Ouvrez votre esprit et votre âme Rien n'est vrai, tout est permis. Vous ouvrez vos chakras Euh, on doit faire quoi Ah oui, trouver le registre des patients. Ok. Et si par chakra vous parlez d'anus, gardez-les fermés. <rire> je crois que je vais mourir, mais je suis pas sûr. Je suis mort. Ah putain ah, ouais. le point 5 ouais. Qui c'est -ce qui est mort avec moi <rire> C'est moi J'ai sauté pour venir te sauver mais je suis mort en descendant Adieu. On arrive Allez Il peut y aller Val Ouais. Ah putain Il arrive il arrive il arrive. il arrive Vous pouvez aller tuer. Il y en a pas des autres à récupérer On peut aller tuer Chou. Désolé j'essaie de l'avoir mais je meurs ici Stopper. Donc on va tuer son cheval hein, c'est ça Oui Ok il est où lui Ah il y a encore un point de 5 Hop les Voilà chaud. Quelqu'un pour déverrouiller Allez, déjà débrouillé. Ouais, t'inquiète, on a déjà pris le coup. Ok, on dégage. Putain, euh, moi, moi, moi il m'en manque. J'ai participé à rien dans cette mission. Bah non, et puis là pour le, la faille, il n'y avait personne qui recordait pour euh, l'assassinat. <rire> Je suis arrivé F juste à la fin. Mais du coup, il me manque 1.5, moi il est où capuche napoléonienne. Ouais. Et c'est tout. Il me manque le pantalon fantôme de maître. propre. C'est propre. Ok. Au bonheur des contrebandiers. Par contre, c'est un vol, là, les gars. C'est parti. C'est parti. C'est C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est une mission de vol, ça Ouais c'est celle que j'aime le moins, celle-là. Discretos. Il y a l'air d'avoir un paquet de snipers, quand même. Hein. Oh, la position ah, stylée. Oh, ouais, c'est stylé. Ça, c'est très stylé, par contre. Mais pourquoi vous vous avez des positions stylées Moi, je suis un clampin qui est... Encore Ah, non. Mais regarde-moi ça, je suis debout comme un gros clochard, moi. Euh, par ah, contre, il y a énormément de snipers, les gars. Ouais. C'est le but d'un sniper de repérer de loin. Je vous sugg... ouais, je, je, je suggère qu'on qu nettoie d'abord les toits. Avant. Ouais, ouais, euh, ouais. Bonne idée. Ok, ok, ok, euh, bah c'est parti. On y va tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Hey Eh! Eh! shot! Ok. Il y, a à côté, euh, y en a, a d'autres des snipers. Hein. Je... je les vois pas. Ah, a... Bah j'viens d'en en a... en en tuer un là. Le petit, sa vision d'aigle, il y en a partout. Ah ouais, ouais. C'est qui je... le Attendez, attendez, attendez, je vais acheter la compétence de vision d'aigle partagée, ça sera. Quand Pas con. Ah oh, l'enculé! Il t'a repéré oh, Il a pas vu. Non, non, non, oh, il m'a pas vu. il a failli pas. me repérer aussi, la vache Putain, mec, t'imagines si le trésor il est, il est tout au milieu là-bas là, là. Ah, c'est pas grave, on va clair la zone, c'est juste qu'il faut y aller en discret. Il ouais, y a moyen ouais. que ça se fasse, hein. franchement, ouais. ça peut se faire. Hein. Non, ouais, ah, c'est Ouais, oh, Putain, ils sont pleins, ça mec Je vais prendre une fumée, je me casse. Allez, bouge de là, les cadavres, ils de passer, bouge, bouge, bouge, bouge Ok, c'est bon. Ah merde, il m'a revu. Je sais pas comment il a fait par contre. Attends, je lui balance une et on se casse. On monte, on monte. Où est Vas-y viens. No. Ok. Oh putain, il y, a y a un de ces mondes. Oula, euh... planque-toi, planque-toi, et planque toi planque-toi, planque-toi, viens, viens. Ah putain, j'ai été vu. Oh. Cette concentration, putain. Tu m'étonnes, on parle pas. C'est ouais, bon, je vais l'aveugler. Attention, y'en a d'autres, y'en a d'autres, il est pas tout seul. Niveau ni connu. Ok, c'est bon, j'ai l'autre d'à côté. Impeccable. Parfait. Il un a un gars qui est bugué, regarde, il fait, il fait des allers-retours. Non, je, je l'ai fait sauter lui. Je suis des... désolé les gars, je suis désolé. Tu t'es fait repérer Oui, mais c'est bon, c'est bon. Ok, situation maîtrisée. Ok. J'essaie de te rejoindre Aurélien. Ah oui, effectivement, lui, il est complètement bugué, oui. Je confirme. Venez, ne bougez pas. Ouais. Ne bougez pas, j'arrive. Parce que moi, en fait, j'ai la compétence qui déguise tout le monde. Donc, on va descendre ensemble et on met tous le déguisement. Venez avec Et après, dès qu'on est. Et dès que ça part en couille, fumigène. Dès que ça part en couille, fumigène. Ok, moi, ça va. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, oui. Il y en a deux, faites gaffe, il y en a deux. Ok. Là, ici qui m'énerve et juste à côté. On on en y en pas. Allez go. Ok, okay c'est bon. bon Allez c'est parti. Débarrassez-vous des, on vous, des deux là d'abord. puis euh, Attendez, attendez, ah bah ils vont au milieu. Attendez. Laissez ils vont au milieu. On, milieu. Peu. On, on peut tous se défaire, ils vont au milieu. Va, on on va, va, la... La... Je vais au bout, je vais au bout, je vais tout au bout. Je vais au centre. Ok, je suis 5 ans. Go go go go go go. Ah putain je me suis repéré. Moi aussi, c'est pas grave. C'était pas possible autour... Oh, c'était beau ah, C'était magnifique. C'était beau quand même. Magnifique. Eh, c'est bon, on okay, peut voler. J'ai volé le coffre. Alors, est-ce que c'était celui au milieu ou est-ce qu'on a fait tout ça pour que dalle Bah, il fallait tous les prendre, non Non, non, non, il y, y en a qu'un à prendre. Ah bon A chaque fois, il y en a qu'un qui est bon. Ah oui, mais non, mais j'apprends encore ah le jeu. Bon. bon, rien dans le coffre ici. Donc c'était pas au milieu. Ah, c'était stylé, hein. Mmh. Franchement, c'est stylé, ouais. Comme quoi, on devrait... Je plus souvent discret, quand même. Bah ouais. oui Ah merde Culé Oh putain Ah bah alors celui-là on l'avait pas vu Il y avait un garde encore Ouais. Ah qu'ils la vision un peu Et voilà Mais il y avait une porte ouverte à côté Parfait, Tant Parfait. de d'arbre. C'est vraiment des merdes <rire> <rire> Allez on fouet On fuit maintenant Bon on fuit puis du coup là c'est terminé Ah c'est frappe trop... Je t'ai ouais. mangé